Euh, bonsoir. Bienvenue, on est jeudi soir, les 21h. On peut passer dit. les 21h. Euh, et euh, vous êtes bien dans Chronologie des femmes artistes, saison 2, 20 e épisode. Euh, C'est donc la 20 e fois que nous nous retrouvons <rire> depuis le mois de septembre, la reprise, bien sûr. Euh, C'est pas logique. Donc... Eh bien, on est tous les deux pour vous présenter la suite de cette émission hebdomadaire, dans laquelle nous parlons d'art et de femmes artistes. Et euh, ce live a pour but de euh, contribuer ensemble à la création d'une chronologie, chronologie des femmes artistes et d'une frise chronologique que vous voyez derrière nous. Voilà, euh, par euh, ici. Par là, là, là et là. voilà euh, <coughs> Et donc, présentation rapide, comment euh, faisons-nous pour remplir cette frise ah. Et eh bien c'est simple, euh, déjà nous nous sommes mis des critères de recherche qu'on appelle aussi des biais, euh, qui sont le premier et le plus important, nous parlons euh, de femmes artistes qui pratiquent des euh, arts qu'on pourrait dire visuels, mmh qu'on peut vous transmettre sur Twitch, et qui mm -hmm. comprennent, euh, entre autres, le dessin, la gravure, euh, la peinture, euh, l'estampe. On fait aussi, bien sûr, la sculpture, même si c'est en trois dimensions, euh, par rapport à ce que j'ai dit avant, mais ça compte aussi, parce que bah, on peut vous montrer une sculpture euh, en image. Voilà. Premier gros biais, deuxième biais... Il y a un chat qui se balade. Euh, deuxième biais, le, la période que nous étudions, si on peut dire ça comme ça... Euh, nous partons de euh, moins 100 ou moins 200, je sais plus, avant euh, Jean-Christophe, pour arriver jusqu'à l'année 1982, très précisément. Euh, voilà. Ce qui veut dire que toutes les artistes qui sont nés, par exemple, dans les années 50 ou 60 et qui euh, ont fini leurs études, euh, enfin, même après, 70, qui ont fini leurs études dans les années 90, ben, on n'est pas, pas dans la frise, par exemple. Et puis ensuite... Pour, en tout cas, euh, sur cette frise-là. Voilà, sur cette frise-là, sur ce live-là, dans ce cadre-là. Euh, autre chose, donc comment nous procédons Nous avons commencé le premier premier épisode de la première saison euh, par mettre des artistes que nous avions en tête, chercher des artistes que nous avions en tête et utiliser notre chère source Wikipédia. Euh, que nous considérons comme euh, quelque chose d'accessible et qu'on peut euh, voilà que vous pouvez consulter facilement et toute personne euh, euh, bien ou moins bien informée peut trouver des informations sur Wikipédia. Donc on a utilisé ça, on a cherché les quatre premiers artistes, on a lu les biographies, nous avons trouvé la date de première monstration qui est la date que vous allez retrouver dans la frise, donc c'est pas la date de naissance, c'est pas la date de mort, c'est la date de première monstration, donc la première fois que le travail de l'artiste en question a été visible, enfin, a été rendu visible au public. Mm -hmm. Donc public plus large que la famille, les amis, blablabla. Bla bla. Et donc c'est cette date qu'on reporte, et euh, à force de naviguer dans les pages Wikipédia, nous avons trouvé euh, des, euh, <coughs> des nominations d'autres femmes artistes, dont on a ouvert les pages, et qui ont constitué un petit peu le fond, le fond de travail du début euh, qui nous a amené jusqu'à euh, la fin de la première saison mmh. et ensuite pour commencer la deuxième et eh bien on a, euh, on a décidé d'arriver de, de, au bout des noms d'artistes qu'on avait trouvé pendant les vacances euh, voilà pendant les vacances d'été euh, on s'était envoyé des liens etc donc on, on a épuisé ce... Cette source là, euh, et là on est donc depuis, euh, je sais plus, je dirais trois épisodes, quatre peut-être Oui, oui. Euh, on est sur un autre, une autre chose où on avait gardé beaucoup de noms de, de côté, c'est que quand on était sur une page, et qu'on ouvrait une page d'une autre femme, euh, en fait on la mettait directement de côté, dans les onglets de côté, et donc ça a fait une liste assez énorme de noms et donc on est là pour l'instant, on est là-dedans. Donc euh, voilà, on fait, euh, vous verrez un peu en fonction des, de, de, de, la, du moment où vous arrivez, mais on fait souvent des espèces de percées à l'intérieur, pas, d'une ville, euh, d'une nationalité, puisque du coup on ouvre, on a ouvert à la suite des pages d'artistes femmes sur d'autres pages, et souvent, euh, bah, si on a ouvert une artiste allemande, on trouve aussi d'autres artistes allemandes, et donc ça peut faire un, un tunnel. Et fait tunnel pendant, euh, pendant quelques épisodes. Là par exemple, la deuxième saison c'est très très très irlandais. Par exemple. Le premier avait aussi son tunnel euh, irlandais. Ah le premier aussi ouais, ouais, ouais. Ah donc on, est, on, a, on a tourné autour des Irlandais. Mm. Okay. Je pense que c'est assez documenté. Du coup on trouve euh, oui, à cause de, facilement R toutes les R artistes. Oui. Oui, bon, si vous avez suivi les autres épisodes, c'est ça. Si vous n'avez pas suivi les autres épisodes, -ce que, où on pourrait aller Ah, oui. euh... ah bah tiens, 12 oh bis. Merci. 12 bis apparu. Donc, il euh, y a les archives euh, qui sont directement sur YouTube. Là, euh, on n'a pas, euh, pas de marge, parce que l'année dernière, on avait des marges de 3, mais cette fois-ci, on n'a plus de marge. Donc, du coup, c'est l'épisode de, de, la, de la semaine dernière qui est sorti tout à l'heure à 19h. Voilà, donc il y a tout euh, sur YouTube, en bloc. Euh, les informations donc si vous voulez avoir des informations c'est euh, euh, ce qu'on fait en, en actualité euh, maintenant là par exemple je vais faire premier artiste je vais sortir un tweet donc ça sera sur twitter et compagnie et si vous voulez euh, si vous n'avez pas trop de connexion vous pouvez quand même suivre quoi. Euh, sinon il y a aussi le discord comme tu dont on parlait euh, mmh. on peut s'informer et se donner des informations il euh, y a aussi des choses des petites recherches qu'on peut avoir à noter par exemple un livre a, là, où ça parle beaucoup des de, de, de femmes artistes où on se le met de côté euh, etc. à chercher par exemple j'ai balancé un iSBN j'ai toujours pas fait le, le truc <rire> mais c'est ce genre de choses là euh, et bien sûr pour, pour nous aider à soulager euh, la, techniquement euh, l'ordinateur euh, bah il a des dons si vous pouvez euh, si vous ne pouvez pas euh, tout est gratuit sinon pour l'instant euh, voilà il n'y a rien de payant sur euh, sur twitch pour l'instant donc oui. euh, jusqu'à preuve du contraire euh... Et tu n'as point parlé de Framapad. Et du Framapad, du coup, que je peux montrer, si vous voulez voir, le Framapad qui est euh, là. Voilà. Donc le Framapad qui permet de recenser, en fait, tout, toutes les artistes qu'on a faites. Qui nous permet, à nous, de faire des vérifications si jamais il y a des doubles. l'ol, ouais, qu'on commence à relire une page qu'on a déjà relue. Voilà. Euh, si, et, si, et pour vous, euh, du coup, de, de chercher, si on a déjà fait l'artiste, si vous avez besoin de chercher plus d'informations sur l'artiste. Euh, plus euh, le lien de la vidéo, euh, ensuite vous allez dans le lien de la vidéo, il y a la description qui permet de, de couper le segment que vous avez besoin, etc. Donc vous pouvez choisir un passage, etc. Pour pouvoir l'écouter euh, pendant que vous vous baladez ou ce genre de truc là. Parce que ça dure deux heures en vrai. Donc euh, c'est plus ça. Mm. Mais dans l'idée, euh, voilà, c'est intéressant euh, pour ça. Le Framapad est toujours actif. Il euh, y a les manques de ressources si jamais vous avez des, des, des ressources sur ces personnes là. On n'a pas pu euh, avoir de, de ressources, donc les, la date de monstration pour certaines, euh, ou euh, tout simplement euh, des travaux, <rire> ça arrive aussi, euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas. Et donc euh, je mettrai aussi à jour ça, euh, pendant les, vu qu'on est à l'épisode 20, en live. Mm -hmm. Et pourquoi est-ce qu'il y a un nom euh, Betty David qui est tout Je seul... sais pas, c'est un saut de ligne, je sais pas. <rire> Très bien, <rire> Voilà. Ok Et, Et ben, bah ben on commence ou comment on fait Allez, on commence, Première artiste. Alors moi j'ai commencé, tac, je vais te donner ça. Donc euh, la première artiste pour ce soir... Elle fait partie des favoris, je viens de l'ouvrir des favoris euh, chronologiques oui, vérifiés, oui, oui. que je n'ai toujours pas vérifié. Donc c'est oui, notre oui, dernier oui. Euh, segment, on va dire. Très bien. Euh, donc cette artiste qui s'appelle Angelica Ka Kaufmann... Euh, qui est né le 30 octobre 1741 à Coire, donc qui précisait Ligue de la Maison Dieu, aujourd'hui en Suisse. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ligue de la Maison Dieu Bah, Coire, en fait, c'est la première ligne. Là, je suis à la première ligne. Est une alliance de territoire formée en 1367 16, qui est. Euh... Désormais le canton du, des Grisons en Suisse, d'accord. Pour contrer le pouvoir grandissant des évêques de Coire, ok. Très bien. Donc euh, Angelica Kaufmann est morte donc, le 5 novembre 1807 à Rome, et c'est une artiste peintre autrichienne. On n'a jamais vu, je crois, euh, évoquer d'artiste autrichienne. Je crois pas non plus. Elle est l'une des femmes peintres et portraitistes les plus célèbres du 18e siècle. Son style a mi-chemin entre le néoclassicisme et l'amphinsamkeit, Qu'est-ce que Lamp C'est s'étend en littérature de 1740 à 1780, en musique de 1740, à, bah, on est content mais du coup ils disent pas ce que c'est. Je vois. Parce que je n'ai jamais vu ce nom, à titre personnel. T'as déjà vu Non. T'as déjà vu toi, Non. Elle a dit oui. <rire> Elle a dit qu'elle avait une très grande connaissance de tes styles artistiques. Euh, surtout surtout. autrichien et surtout littéraire. Alors, c'est senti le sentimentalisme, ça veut dire en allemand. Et donc, c'est, il s'agit d'un courant apparu dans le sillage du piétisme. Je ne sais pas ce que c'est, piétisme, ça doit être la piété, je ne sais pas. Mmh. En réaction à l'oppression rationnelle des sentiments exercés par les Lumières. Son origine est en partie religieuse. Les textes des oratorios de Jean-Sébastien Bach. Par exemple, les livrets de ses patients en sont des exemples représentatifs. Donc on me dit que l'Ampfinsamkeit Lamp est aussi qualifié de piétisme sécularisé. Bien sûr, vous comprenez tous les mots, parce que moi je ne comprends rien. Jamais su ce que ça voulait dire, sécularisé. Mais bon. Car elle en reprend souvent les thèmes, tout en se détachant de ses origines ecclésiastiques et religieuses. L'abbé Jean-Baptiste Dubot est un, fut un important théoricien. Très bien, donc c'est lié à, à la religion, quoi. Ok, bah tu peux me remettre sur la page du coup. J'espère que vous euh, saurez répondre à la fin à notre quiz euh, sur euh, qu'est-ce que l'homme euh, Lumpfinsamkite, bien sûr. On vous redemandera. Euh, donc, connu pour ses portraits et autoportraits, Kaufmann se spécialise également dans la représentation de thèmes classiques tels que les mythes de zoxis et de Pygmalion. Le mythe de Zeuxis, c'est trop bien. Tu connais euh, Bah raconte, hein je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, que le mythe de Zeuxis c'est euh, le mythe autour de la première peinture qui a été montrée euh, euh, en... enfin, première peinture, peinture qui a été montrée en Grèce antique, et c'était une reproduction d'une euh, grappe de raisin, Enfin genre une nature morte avec une grappe de raisin sur une table, genre un truc comme ça, et euh, c'était un débat euh, philosophique et artistique, autour de euh, est-ce que le la peinture est, euh, imite tellement bien la réalité que euh, du coup euh, un, un être vivant peut pourrait s'y tromper et donc le mythe de theocis c'est que mmh. un petit oiseau est ah, venu oui, essayer de manger le raisin du tableau je connais je crois que c'est ça je connais jamais le terme mais je connais et ça se trouve c'est pas du tout ça <rire> Attends, mais... Ouais, c'est un peintre. Peintre des ondes, qui disait qu'il gardait pour lui l'art qu'il avait ravi aux autres. D'après la légende, il serait mort de rire en faisant le portrait de... Mais c'est possible que ce soit ça, hein. t'as peut-être raison. Hein. Et il serait mort, hein. d'après la légende, il serait mort de rire en faisant le portrait d'une vieille dame. Aucun de cette peinture n'a été conservé. Oui, ben... Un bon peintre de caractère. Ah, là il y a l'enfant un enfant raisin dont la grappe de raisin ouais. était peinte de façon tellement véridique tellement réaliste que selon la légende les oiseaux venaient le piquer la picorer voilà cependant il déclara j'ai mieux peint les raisins que l'enfant car si j'eusse aussi bien réussi pour celui-ci l'oiseau aurait, aurait dû avoir peur ouais. voilà bon. alors biographie donc Angelica Kaufmann est la fille du peintre autrichien Joseph Johann Kaufmann. Originaire de Vorarlberg, il était installé à Coire en tant que peintre de la cour de l'évêque de Coire. Elle s'exerce fort jeune à la peinture. En 1752, sa famille s'installe à Caume où le père devient peintre du comte de Salis, noble famille d'origine suisse. Euh, donc sa formation. Elle développe ses talents d'enfant prodige et apprend son art au bord du lac de Côme et à Milan, où elle se spécialise dans les portraits et s'instruit en musique. C'est son père qui se chargea de son éducation et sa mère de l'allemand et de l'italien et plus tard du français. Elle peint son premier autoportrait en 1753. De 1754 à 1757, la famille voyage en Italie et s'arrête à Milan chez un gouverneur général autrichien. Milan appartenait alors à l'Empire d'Autriche et au palais du duc de Modène d'Est. Petit avancé s'il te plaît. Lorsque sa mère meurt à Milan en 1757, la jeune fille s'installe au pays natal paternel dans la forêt de Brégence, près de euh, Schwarzenberg, où son père décore tout l'intérieur de l'église, endommagé après un incendie. De cette époque datent plusieurs tableaux de jeunesse de l'artiste, et c'est elle également que son père charge de peindre à l'église les personnages des apôtres, son unique travail de fresque d'après Piazzetta. Euh, ça, ça pourrait être la première démonstration, mais il n'y a pas de date. Une fois cette tâche accomplie, elle part entre 1757 et 1759 pour Mirsberg et Tetz nang afin, entre autres... Afin, ah, ouais, afin, entre autre, espérant, oui, oui. afin, entre autres portraits, de peindre ceux, ceux de prince, du prince évêque de Constance, le cardinal von Roth, et des membres de la famille du comte de Montfort. Elle retourne en Italie avec son père en 1760 pour étudier les Antiques et l'art de la Renaissance. Il séjourne à Milan, Modène et Parme, et le 9 juin 1762 arrive à Florence. Le 5 octobre 1762, elle est nommée membre d'honneur de l'Académie des Beaux-Arts de Bologne et cinq jours plus tard, obtient le diplôme de l'Accademia di Designo. De janvier 1763 à 1766, le père et sa fille se fixent à Rome. Elle y fait de nombreux portraits, dont celui du fameux Johann Joachim Wilkelmann, qui habite alors à Rome. Entre-temps, elle entreprend un voyage à Naples et à Ischia, entre le 6 juillet 63 et le 12 avril 64. Elle peint plusieurs copies au palais euh, Capodimonte et remercie le roi de Naples, encore enfant, par un portrait. Elle est lancée à Naples par les nombreux Anglais qui s'y trouvent. Elle exécute le portrait de l'acteur David Garrick, en séjour à Naples, qui est tellement satisfait du tableau qu'il permet au père d'Angelica de l'envoyer à Londres, à l'exposition de la Society of Artists. Ce tableau fit le début de sa renommée à Londres. Toujours pas de date. <rire> ouais, c'est ça. Il y a des dates sur tout, mais pas sur ça. Le 5 mai 1765, elle est acceptée comme membre de l'Academia di San Luca de Rome. Le 1er juillet 1765, elle se rend à Venise en passant par Bologne. Cool. Alors, période à Londres. Tu veux boire un peu d'eau peut-être avant Non, mais c'est ma respiration plus, c'est pas l'eau. C'est ton nez je sais pas, c'est mon souffle. Ok, entre-temps, tu, tu peux éviter d'aller vite, hein Mais je vais pas vite. Bah, je trouve un peu. Alors, à l'invitation de Lady Wentmore son père et elle se rendent à Londres, où ils arrivent le 22 juin 1766, et disposent d'un appartement donnant sur la Suffolk Street, Street à Charing Cross. Elle rend visite à Reynolds à son atelier le 30 juin suivant. Les deux artistes se feront mutuellement leur, port leur portrait par la suite. Elle acquiert une grande réputation, mais elle a le malheur de se laisser abuser par un homme d'origine suédoise qui prenait le titre de Comte de Horn et qu'elle épouse. Il s'enfuit quelques mois plus tard avec la fortune de sa femme. Oh le salaud. Le mariage fut invalidé par un jugement de l'église anglicane du 10 février 1768. Elle fut un des membres fondateurs de la Royal Academy de 16 en 1768. Lors de ses débuts à Londres, Kaufmann bénéficie du patronage de plusieurs femmes pour lesquelles elle réalise des portraits dont Anne Seymour Conway, qui deviendra plus tard sculptrice. Ah bah du coup, on peut non, non. <rire> Anne Seymour Conway. Je sais pas si... Non. Parmi ses commanditaires, l'influence se démarque également des membres de la famille royale. Ah non. Parmi ses commanditaires d'influence se démarquent également des membres de la famille royale, tels que la princesse Augusta Charlotte de Hanovre, mère de Georges III, ainsi que la reine Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, qui aida Kaufmann à établir sa réputation. À Londres, elle épouse en juillet 1781 le peintre vénitien Antonio Zucchi, qui, comme elle, a connu le succès en Angleterre avant de se retirer dans les États pontificaux. Elle repasse après son mariage à Schwarzenberg, dans les Flandres, à Padoue, à Véronne et à Venise, et confirme sa réputation en Italie par plusieurs ouvrages très remarqués. Son père meurt en janvier 1782. En novembre 82, avec son mari, ils achètent un atelier à Rome, près de la Trinité des Monts, l'ancienne maison du peintre Raphaël Mengs, au 72 de la Via euh, Sistina, devient un lieu de rencontre des artistes de la ville éternelle et également celui de leurs commanditaires issus de la haute aristocratie. Elle est une des personnes exceptionnelles à Rome, à la fin du XVIIIe siècle, avec ses relations internationales étendues et un grand cercle d'amis. L'empereur Joseph II est venu en invité d'honneur, ainsi que le prince héritier de Bavière, la Duchesse de Saxe-Weimar, l'un des esprits les plus éclairés de son temps, L'autoportrait de Munich a été commandé en 1784 par le comte Franz La Lacktowns-Firmian de Salzbourg pour sa collection de portraits d'artistes au palais Léopold Stron... Stron. c'est dur ce nom... Dissout ouais, euh, après sa mort en 1786. Goethe en 1787 ou encore Herder en 1788 et 1789 lui rendurent visite. Ce dernier qualifie Angelica Kaufmann de femme la plus cultivée d'Europe. Une amitié étroite la lie jusqu'à la mort avec Johann Friedrich Reifenstein, acheteur d'art pour les grands collectionneurs. En 1794, elle, elle présente un autoportrait magistral où elle se représente à la croisée des chemins entre les allégories de la musique et de la peinture. Cette œuvre représente un point tournant de la vie de l'artiste lorsqu'elle choisit de mettre euh, de l'avance à carrière de peintre au détriment de ses talents musicaux son mari Antonio Zucchi meurt en 1795 par la suite elle, elle vit retirée peignant dans plus en plus de toiles de sujets religieux gravement malade depuis 1802 elle meurt le 5 novembre 1807 elle est enterrée à Rome à l'église Sant'Andrea Frate ah tu peux être enterrée à l'église oh, donc il y a un musée qui porte son nom à Schwarzenberg et donc on a la liste de ses portraits. 1764 le premier. Mm. Elle a des portraits dans le, a des trucs dans le monde entier quoi. Euh, du coup on n'a pas une date de démonstration euh, réellement en fait. On a plein de, de, de, de dates, mm. mais on n'a pas, pas la date euh, spécifique de sa monstration. On, on va re remonter vite fait parce que... Euh, Voyage en Italie s'arrête à Milan. Je crois que c'était là où il y avait la première occurrence. Hein. Le premier, c'est quand elle... nuit Ouais travail de fresque, ouais, ouais, y ça a ça. Mais euh... Bonsoir, Raving. Bonsoir. Euh... J'espère que tu vas bien. Mais ça... Euh... Je t'envoie des cures et des et du bonjour. Et du cœur bonjour. Et bien sûr, allez voir Raving Bell euh... dans le futur de sa chaîne, euh, bien sûr. Mmh. Quand il y... y a un retour. En fait, je pense que le travail de, Fires, de, pardon, de Fresque, puisqu'ils disent de cette époque date plusieurs tableaux, ça doit être mille, entre mille, 1757, puisque la date d'après c'est 1757. Mmh. Ouais, mais dans les tableaux qu'on a en bas là, il y a 1764. Oui, mais 57 ce sera avant du coup. Ouais. Après il y a aussi le moment où elle a envoyé une toile, je sais pas quoi là. Un jour, tu reviens, bah oui, bah t'inquiète. Prends ton temps, repose-toi, surtout. Encore avant. Euh... Là, il parle de la... Là, voyage. Là, attends, Florence. Elle est... Parce qu'après, elle est nommée membre d'honneur. Euh... Elle peint plusieurs copies, nanana, et remercie le roi de Naples, encore enfant, à de ses portraits. Quand tu offres ton portrait au roi de Naples, même si c'est un enfant, concrètement... Euh... Ça marche, oui. Tu vois, et là, c'est 1700. Là, on n'a pas de date non plus, mais en gros, euh, c'est 1763. Parce qu'il y a plein de trucs en 63. Bon, on croise les doigts pour ton logement. C'est vrai que c'est chaud, ouais. Je pense qu'on peut choisir ce qu'on veut entre 57, 62, 65. Enfin, euh, il y, y a plein de dates où elle a, elle a, fait, elle a fait des choses. Donc, euh... en fait, je sais pas. C'est soit on est trop près comme ça, et du coup on voit pas la moitié de notre visage. vois, on est comme ça. <rire> Salut Lelu Salut Clem lelu. On est comme ça. Ça va? Bonjour Bonjour <rire> Bonjour moi, je sais que je suis comme ça, donc... Euh... Ouais, moi, des fois, je suis comme ça. <rire> en fait, donc, en fait, à la fin, on va, on va faire moitié-moitié, et on va réunir <rire> nos deux visages, et, et on ouais. va le mettre, on va vous le proposer, comme ça. Voilà, faisons ça. Bon, euh, du coup, je propose qu'on mette... Euh... J'espère que tu vas bien, euh, Clémélie. Euh... Mettons 57. Cin allez. Ah M Non, mettons. mais on met pas le, la, la, la date de, le, de, de la, du portrait du, du, du petit prince, là Ouais bah mettons euh, 63 alors. Je jouer à jouer zoomer. <rire> <rire> on peut faire ça Ça marche pas, ça marche pas parce qu'on aura quand même deux visages. On aura quatre yeux. C'est plus compliqué. <rire> C'est plus compliqué. Je, je, je ferai un kaléidoscope <rire> avec non, la caméra. Ce qui va surcharger le, le, le, le, le stream. Et, euh, et bien sûr, euh, après on vous proposera la caméra, bien sûr, kaleidoscope. N'importe quoi. Bon, mettons 1763 et regardons son travail, moi je dis. Ok. Voilà. Euh, bon, je la, je la mets d'abord, euh, où tu veux regarder le travail Non, mets d'abord, dans la fresque. Dans la fresque. La... C'est une fresque, si c'est euh... collé sur un papier euh, dans le stream, euh, je suis d'accord. C'est dur la vie, hein. 1754, ça Ou 57 mais non, 1763, on a dit... Non mais je te demande, parce que je m'en rappelle plus, moi. <rire> Au secours. Hein. Ah. C'est la première artiste. On est déjà... Dur, c'est déjà dur. Non, mais... Euh, je pense Pas on, on est, que... déjà dur, est déjà dur, c'est déjà dur, pardon. J'arrête je... oui, oui. de dire n'importe quoi aussi. Ça fait peur. <rire> aïe, aïe, aïe. Euh... Non, mais ça sent, tu vois, on, on, en fait, on, a, on va faire plus que l'année dernière, je pense. Ah ouais J'ai l'impression qu'on a fait plus de pauses l'année dernière. Parce que là, on est à, au 20 et on n'est pas à 12 semaines de, tu vois, de la fin de l'année. Bah, pourtant, il me semblait qu'on avait fait tous les, toutes les semaines, non On n'avait pas dérogé à la règle, hein jusqu'à l'été, on avait fait. Hein C'est 63. Mais oui Oui mais là jusqu'à l'été il nous reste pas 12 semaines. Tu vois. Mais c'est normal parce qu'on n'avait pas commencé en Septembre. C'est ça, donc on va faire plus. Bon, en fait c'est ça, c'est le nombre de, de, de jours enchaînés en fait. C'est ça qui est le plus dur en vrai. D'ailleurs <rire> on n'avait pas commencé pendant Bienvenue, le Bienvenue d'ailleurs du coup Clamelu au début euh, de, du, du stream. stream. Bien entendu. On n'avait pas commencé pendant le confinement. Mais, mais je sais même pas parce que moi j'avais commencé à faire des tests de stream avant en, euh, le confinement de mémoire mmh. et que en fait j'étais déjà prêt au moment du confinement pour faire des streams et oui mais le confinement c'était c'était en mars non mais je te dis j'étais prêt en fait j'avais commencé les, stream... les streams en novembre mmh. septembre j'avais déjà essayé de faire des trucs en novembre septembre <rire> mais en tout cas moi je pense qu'on a commencé en octobre il y, y a des gens qui se moquent de moi je ne sais pas mais avez-vous entendu euh, <rire> un ton c'est Nina <rire> <rire> <rire> Pauvre chat. D'ailleurs je te fais une spéciale dédicace en Nina pour dimanche. Ce sera pour toi. Ce sera pour toi, un petit stream pour toi. Un stream pour les chats dimanche Chipstream. Oh, l'ordinateur depuis tout à l'heure, depuis que j'ai essayé de faire des trucs bizarres avec des vidéos là, je... l'ordinateur il est en PLS. Dimanche il y a Chipstream, je vais jouer à Gato Roboto. Donc un, un, un robot, un chat. Vous mélangez les deux, <rire> et vous le mettez vrai. dans un truc genre Metroid Prime et voilà. Ça, tu l'as essayé ma herbacha. Oui. Euh, ouais. Mais Nina elle aime pas l'Herbacha. à chat. Ouais. Elle mange pas. Elle préfère la weed. Non, elle préfère pas. Elle mange juste pas l'Herbacha. C'est rigolo, je sais pas pourquoi je te floue, je viens de réaliser que la seule fois que j'ai vu ton visage c'est sur les modes, Raving Smirk. Ah, ah là là. Et ouais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de Smirk hein, du côté de Raving Bell. Hein. Euh, du coup euh, je pense que c'est bon pour, pour, pour, pour la date, on va commencer à regarder ses œuvres. Ouais, c'est très 18ème. Ouais attention, à beaucoup trop de royauté. Hein. Il y a même un petit, vieux chien. Il <rire> y a un bébé roi. <rire> un enfant roi on dit plutôt non ah non non mais là j'ai ouvert ça, ça ramené 15 ans au secours <rire> mais au moins c'est en grand forme oui mais non mais j'ai arrêté tout de suite parce qu'en fait ça va prendre 500 ans donc portrait du 12ème comte de Derby avec sa première épouse Elizabeth Hamilton et leur fils Edward Edward aux mains d'argent ou euh, Edward au corps le au corps euh, comment on dit euh, luisant S dans, brillant, euh, brillant brillant oui euh, Il... Tu connais la ref Oui. Edouard Cullune. Et, et, Edouard Cunu. Sarah Harop. Elle n'a pas la même tête un peu que la fille d'avant Bah, tu sais, euh, la coupe. C'est <rire> clairement la même tête. Elle fait... Ah non, oui, non, non les non. yeux changent un peu. Non, là, elle là, là, a la tête plus allongée. Alors que là, non. Ouais. Tu vois, plus définie. ok. Bah, la coupe, euh, c'est vrai que ça, ça un uniforme. Téléma, qui est et les nymphes de Calypso Mmh. Mais moi j'ai une question Vas-y Tu vois, ces gens là Ils ont fait des peintures En reprenant des mythes ou des croyances euh, Tu vois, genre euh, de, de, de, de partout dans le monde oui. Et ils leur ont Affublé des mœurs Et des fringues de l'époque mmh. Ou d'une époque fantasmée parce que c'est ça, en fait. La Grèce antique, voilà. en France, je pense, oui. Oui, parce que c'est... On n'est pas sûr de comment étaient habillés non plus les, les grèces bah, antiques. si, ils euh... avaient des bouts de tissu avec... Euh... Des bouts à l'air, euh, tout ça. Beaucoup là, de draper. ça fait, ça, ça fait très, de très romain, tu vois ce que je veux dire, un peu dans l'idée. Mm. Alors que la Grèce, c'est pas forcément romain. Donc du coup, en fait, c'est ça que je me dis. Comment ça se fait que maintenant, on en fait moins de ce genre de fiction-là, tu vois je pas compris, euh, tu veux dire avec des, avec des robes en drapé euh, Je prends des gens et je dis euh, ouais, alors on va faire Calypso, par exemple. Mais tu veux dire ils sont film, habillés par en Elles sont habillées. Non, mais dans une, dans une œuvre, représentation. N'importe laquelle. C'est une représentation qui n'est pas la Grèce antique ou la Rome antique, tu vois, ça peut être genre des fringues euh, euh, du coin. Serge de par exemple. Ouais. Ou euh. Mmh. Ouais. Oh, bah ouais, bah ouais. Ah si, il y a un artiste qui fait ça, il s'appelle Guillaume Bresson. Ah, ok. Mieux vaut du drapé que du pète sous le drap. Oh, putain. Oh, oh, oh. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Il saute dans la trappe de la cave. J'accuse, <rire> je comprends. <rire> oh. Le chagrin de Télémaque. Ah bah ça c'est après Calypso, oh, ok. Uh, Teresa Bene... Bandettini. Qui est sans doute une actrice, parce que ça a exactement le le la d'actrice. A... Alors je sais pas si ça veut dire quelque chose, le, le lierre dans les cheveux, mais... Bah qu'elle elle aime bien le lierre, je pense. Que c'est une actrice. Qu'elle <rire> aime bien les plantes. <rire> la beauté guidée par la prudence est couronnée par la perfection. Ah ouais, mais... <rire> donc la perfection est un homme, alors Apparemment. Mm -hmm. Apparemment, et je trouve qu'il a un peu un oignon au niveau du pied, donc je sais pas vraiment <rire> si <rire> c'est la perfection, <rire> C'est <moi>. clair. <rire> <rire> Regardons l'oignon de la perfection <rire> <rire> Mon dieu, mais les filles aussi elles ont un peu des oignons euh... Mais du coup je comprends pas parce que ne, ça veut dire Ne chémons être... pas les oignons de pied. C'est vrai en hein, plus euh, le, le pauvre hein. Parce que du coup la beauté est une femme, la prudence est une femme, mais la perfection au masculin <rire> <rire> <rire> Waouh, wow. le meilleur placement de pub, <rire> j'espère qu'on va avoir de la promo <rire> Masse de thunes <rire> s'il vous plaît Aïe aïe aïe Oui Bon. continuons euh, continuez ouais. s'il vous plaît. Non non mais en fait, Clem le lui. C'est juste une pause le temps, euh, le, le temps que... Euh, que... Que Raving Bell puisse revenir, t'inquiète. Je fais la promo, n'hésite pas à, à suivre la chaîne de Raving Bell. Mais après que euh, est un que... retour, c'est obligatoire. Hein. Est-ce que Raving Bell fait aussi ce genre de blague en live Ah ouais, euh, ça dépend oui. Ah d'accord. Son c'est possible. <rire> non mais il y a des gens qui viennent le voir pour faire des blagues parce que tu vois c'est un échange. Il, il, il, il, il, y a, il y a des blagues dans le chat de Raving Bell et pour faire rire Raving Bell et en fait Raving Bell se déplace dans les chats pour faire rire les gens tu vois. Ok je comprends d'accord. Enfin, bah j'essaierai de venir pour faire des blagues. <rire> <rire> c'est une contre -préterie. Ah bah bon Saute dans la trappe de la cave. Saute dans la crappe de la trappe. Tra non, mais c'est pas ça une construction. J'ai pas compris. <rire> t'essayes de chercher des trucs de ouf. J'ai pas compris. Ok. La poésie et la musique. Voilà. Vénus persuadant Hélène d'aimer Paris. Ah bon, on peut persuader. Mais aime Paris <rire> Regarde, il y a Cupidon à côté qui veut tu juste envoyer de... la flèche. Tu te rappelles de Hélène Tu te rappelles de Paris Tu reconnais l'histoire Hélène, c'est Hélène de Troyes Ouais. Et Paris, je sais pas. C'est Paris 2-3. Ah mais elle l'aime pas Parce ben qu'elle se fait quitte... Bah ben oui, non. Non, parce qu'elle... attends... Elle veut... Elle veut pas sortir avec lui, en tout cas. Mais Hélène, elle est pas euh, sortie avec... Euh... <rire> elle fait pas du tricot à l'infini en attendant Achille NON Ça c'est la meuf d'Ulysse de... Ulysse, ouais. Mais c'est pas la même chose C'est Perséphone, <rire> je crois, la meuf d'Ulysse. Ouh là là Attendez... Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît Juste... Parce que je crois qu'il y avait des petits animaux. Genre, il y a des, petits... des y petites... Des petites colombes, elle, là ouais. Ouais. Et Cubidon il fait, non mais viens, regarde, je te tire par là, regarde, si je lance une flèche, elle tombera amoureuse de toi, mais viens, ça a vu. Ouais, j'avoue, l'amour il est un peu forceur quand même. Oh, je trouve ça bizarre, hein, la représentation. Uh, Vinkaman mm -hmm. belle euh, Belle bague. J'imagine que c'est un sceau Hommage à Guth. Et du coup, il y, y avait les autres euh, là-haut. là Donc ça, c'est un autoportrait. Mm -hmm. Ça c'est le drapeau de l'Autriche. <rire> ça Pourquoi ce qui se passe, the passe. Pub Mais Il y a des questions, il y a des questions surprises. Attends, c'est un quiz. <rire> pourquoi Post Office survive Mais ça n'a rien à voir. pourquoi les gens ils ont mis ça Une parapéterie. Oh, je une parapéterie. Oulala, oh je veux pas savoir. Autoportrait -portrait euh, présumé Oui Ok enfin, Elle est connue connu, cette pose là Ça c'est la pose de l'artiste C'est la pose du même, ouais c'est la pose de l'artiste c'est ça la, la pose pas. du littéraire N'importe quoi Mais si il y, y a un même comme ça Attends Nous y'a un Ça commencera bon. mal ce stream hein. Portrait Artiste Mais t'as enlevé la page. Non mais t'inquiète, on revient en arrière. Joseph Ducreux, c'est ça Arcade Rap, voilà. Je crois que c'est ça. Euh, toujours aller voir son noyau même hein, si vous cherchez des, des mêmes à, à l'arrache. Classical art meme. Oui c'est ça. Wow, je suis <rire> T'as vu l'image Non, je peux. Je suis euh, ouais, T'as si, bloqué mais... les images pour Cherche hein. Non Regarde. Tu me fatigues tellement des fois. <rire> L'image est géniale Attendez. Elle est trop bien C'est un super meme, non mmh, C'est vrai. Voilà, donc Joseph Ducreux, Archaï-Crap. Donc, on est d'accord que... C'est pas loin C'est pas loin, mais lui il est juste de profil, quoi. Ouais. C'est pas loin, on... on est pas loin, tu vois. Donc du coup, euh, je vous envoie le truc hein, si vous voulez le voir sur euh, sur même euh, Au moins, on vous a distribué le truc. même c'est pas mal pour pouvoir euh, savoir de quoi on peut, de quoi de quoi parle un meme, d'où euh, ça a été, d'où ça vient, etc., etc. De quoi, enfin, euh, qui l'a utilisé aussi, ça peut aider. Voilà. Donc, euh, bah, la stèle commémorative. Forcément. Et on revient, Et on à, la revient à la première. Je pense que c'est bon pour euh, Angelica Kaufman. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est SO pas loin quoi. On est, est... SHOTOT. Et puis si tu veux streamer la fibre, c'est mieux donc tu vises du citadin. Donc plus cher. Il faut pouvoir faire de cette parière sienne. Okay. Euh, on est SO pas loin quoi. On est SHOTOT pas loin. Oui euh, oui. Oui bien sûr. <rire> J'ai tout à fait compris. Bon, Raving Bell tu vas te calmer parce que sinon on me demande à la, <rire> la fin qu'est ce que c'est le Lampfinzam kite. Alors, donc euh... Ah oui, tu veux faire les questions, les, questions, les quiz. Mais non, mais par contre, on, on, je crois que c'est interdit maintenant de dire calmez-vous euh, aux gens. Ah pardon. Depuis depuis Darmana, on peut, plus, on peut plus dire ça. Ah, je savais pas. Excusez-moi, j'ai raté un épisode. Ouais, les, les, euh, du coup, Eleonore je l'ai rangé. Je précise hein, ce que j'ai fait. Voilà. D'accord, oui, c'est pour Erson. ça que tu as fermé un truc là. Mais, okay. oui. Allez, c'est parti. Deuxième artiste pour ce soir. D'ailleurs, je n'ai pas fait le, le chapitrage. Ah non, mais là, ça devient de pire en pire. Hein. Sau pas loin, prononce-le vite. Sors pas loin, Sopalin pas loin, La fatigue. Euh... En plus, le pire, c'est que je l'ai lu. Tu vois, tu vois, le pire, c'est ça, c'est que je l'ai lu. Tu vois, à la limite. Que je comprenne pas, mais là je, je suis tellement pas dans ma compréhension que je l'ai lu. Et je risque <rire> pas. <rire> ok. <rire> euh, bon. Mais on est très premier degré, attention. Euh, moi je suis premier degré, mais euh, tout le temps, dans ma... toute ma vie, je, je, je peux pas être autrement que premier degré, c'est le problème en fait. Je suis désolé, hein, mais. <rire> je bise. Justement, 12bis, et j'étais en train de changer l'artiste, là. Que tu fais oh, Je te supprime ton message. Hein. Bon, alors pendant ce temps-là, je vais lire la, le début de la deuxième page euh, qui euh, concerne Louise Hersan, Ers je suppose, parce qu'elle est française, donc on va dire, on va dire Ersan. Euh, Louise Hersan, née Mauduit, euh, est née. Attends, j'ai pensé à Maudit, pardon. mais Maudit. Mauduit. <rire> okay. Voilà. Est une peintre française, peintre d'histoire et portraitiste. Fille du géomètre Antoine-René Mauduit et épouse du peintre Louis hersan Tardieu a gravé plusieurs de ses œuvres Quoi Tardieu, c'est un nom de, de gars. Mais non, mais pourquoi okay. Tardieu a gravé plusieurs de ses œuvres, euh, donc c'est un truc à part. Je veux dire, virgule, oui, oui, c'est juste qu'en fait, il euh, y a eu plein de mecs autour d'elle qui, euh, qui étaient là pour. pour euh, tu vois. Si je dis que quand elle lit ni met l'accent sur le texte, vous l'avez oui oui oui. Oui oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui, oui, oui. On va pas faire la même chose que la dernière fois avec Franck Broussel, hein, s'il vous plaît, merci. La gare Lyon-Tardieu. Oh. Alors. Je euh... <rires> <rires> <rires> Donc, elle est fille du savant géomètre, donc Antoine René Mauduit, écrivain, mathématicien et professeur au Collège de France, et euh, de euh, Louise... Non, rien à voir. Louise-Marie Jeanne Mauduit fut l'élève du peintre Charles Meunier. Sa première participation au Salon de Paris date de 1810. Ouais, allez, c'est fini. Euh, bon, merci, <rire> c'était euh, très important. Euh, voilà. Elle y expose, euh, elle exposera... De 1810 à 1824, obtenant des médailles de première classe en 1817 et 1819. Elle épouse en 1821 Louis Herson, peintre également et ancienne élève de Jacques-Louis David. Quoi et pas Jean-Louis David, le <rire> coiffeur. Ouais mais hé, hey, j'espère qu'on va avoir de la thune avec le nombre de promos la cachés, <rire> ni vus ni connus. Waouh <rire> Est-ce que tu peux juste m'avancer la page, s'il te plaît Masse de thunes, hein. J'espère que la production est, est fière de, de ces placements de produits. Hmm. <rire> Alors, elle ouvre à leur domicile parisien, au numéro 22 de la rue Cassette, une école de peinture réservée aux femmes, parmi lesquelles la peintre sur porcelaine, Marie-Virginie Bouquet, Madame Lemaitre. Euh, donc tu pourrais ouvrir après Marie-Virginie Bouquet qui n'a pas de page puisqu'elle est en rouge. Euh, elle en confie la direction à l'une de ses meilleures élèves, Louise Adélaïde Desnos. Ouh, j'ai l'impression qu'on a déjà vu son nom, pardon. Non, on a vu euh, une Adélaïde, mais c'était pas Louise Adélaïde, je crois pas. À qui succède Auguste Gallimard euh, Elle-même et son époux, il y avait leurs ateliers, leur atelier ouvert à leurs élèves. Jeanne Hersan meurt 14 mois après son époux, le 7 janvier 1862 dans sa résidence du numéro 22, rue Cassette. Le couple repose à Paris, au cimetière du Père Lachaise, 32e division, si vous voulez vous aller voir, où leur sépulture est ornée d'un médaillon en marbre blanc et de sculptures en bas-relief de François Lanneau, représentant les deux artistes et leurs œuvres. Après, on nous parle de sa famille, mais on s'en... Hein, voilà <coughs> ?« œuvre de la collection ». Dans les collections publiques, il y a là une œuvre au Musée du Louvre. Ça c euh... on a pas vu beaucoup dans les oui, pages Wikipédia. Hein. Non, au musée de Dinan, au musée des arts des beaux arts de Rennes, euh, au, au Bersa... château de Versailles. Euh, ça rigole pas. Et aussi au Bernard Castle de Beauce, du Bow's Museum. Voilà. <rire> C'est son patron. <rire> Alors non, hein, pas de, de patron. On a une production déjà au cœur. Patron, patron. Euh... On a de la monnaie euh, qui tombe de euh, Utip. Euh, ah, il y a Julie Philippot, peintre, mais on... élève, euh, machin. Mais tu t'appelles Philippot, on n'a pas trop envie de Oui, mais c'est pas le même Philippot, c'est ouais. pas écrit pareil. C'est mmh. beau en soi. Oui, il y avait un double sens, euh, oui. Il y a, alors, il n'y aura pas de page en anglais aujourd'hui, donc euh, Nibler, on ne fera pas d'accent aujourd'hui. Oh, mais bah, je peux en faire euh, même sur le français, hein, si vous voulez. Je peux non, faire moi, genre j'ai un, un accent anglais tout le temps, mais ça serait nul. Hein. Je, je ouais. suis pas très forte. Mécène, voilà, mécène c'est mieux. Mécène, mécène. Business angel. <rire> business angel, <rire> <rire> euh... angel c'est quoi déjà C'est les gars qui mettent de l'argent dans les, dans les startups, non Ah oui, oui, c'est ça. ça. Moi j'ai un business angel. T'as vu, comme maintenant, ma société, elle est passée au stade de licorne. Mon <rire> business angel, il a mis plein d'argent. Ah, je rigole au fond, mais c'est pas drôle c'est pas drôle. Euh, bon, euh... Du coup, on avait dit quelle date 1810. Oui, c'est ça. Après, on regardera ses œuvres. Il marche pas si tu veux. Eh, mais du coup, euh... Je viens de penser à un truc. Tu peux me le piquer, mais il marche pas, ici. Non, mais je... Je je, je fais pas ça. <rire> je veux pas piquer, sinon. Il n'y a plus de place. J'ai une question pour vous, le chat. Euh, si je veux devenir euh, une licorne, <rire> est-ce que je peux, euh, du coup, euh, créer une entreprise euh, que je dépose, je dépose les statuts et tout, et j'achète euh, un local euh, dans le monde virtuel dans le multiverse, le métaverse, et après euh, j'embauche des gens, mais tous les gens ils travaillent que de chez eux, donc du coup on se connaît jamais, et du coup tout c'est virtuel. Ouais. Et donc on n'a pas de, enfin on a des locaux, mais les locaux ils sont virtuels, et donc le matériel que je mets à disposition de mes employés, il est virtuel aussi. <rire> ok. Et, ouais. et donc euh, ils travaillent de chez eux avec leur propre matériel, mais ils ont bien. tout virtuellement. Est-ce que je peux te dire qu'il y a un petit soupçon de foutage de, de gueule <rire> un peu là mais oh. ouais, mais du coup comme ça après je prends des investisseurs qui soutiennent, parce que j'alimente le multiverse avec, euh, avec, euh, en achetant des terrains, et je fais grandir mon entreprise, mais du coup les salariés, eux, ils sont toujours chez eux. Parce qu'il faut des gens dans, le, dans la réalité quand même. Est-ce wow. que ça marche Waouh, wow. ah, il y, y a des idées. Hein. Alors apparemment il faut que tu achètes euh, une carotte et une ceinture pour faire la licorne, et euh, sinon tu peux essayer de faire un, un âne et une vache pour faire une licorne aussi. <rire> t'as déposé oh, Attends, qui a dit ça Non, est-ce que t'as joué. Ah Riving Bell, est-ce que t'as joué pour ah, dire ça Est-ce que t'as joué au jeu sur mobile qui s'appelle. Non mais il y a un jeu qui s'appelle sport où tu fais un peu ça aussi, je crois. Ouais mais attends, parce que là le jeu où, quel jeu jouais, c'était un jeu où genre tu devais mélanger des trucs ensemble et ça et ça créait des euh, d'autres objets. Par exemple tu mettais euh, de l'eau et, euh, et, et du verre et ça faisait euh, un aquarium. Et genre après, il y avait des trucs, c'était un peu perché, tu vois, dans le, dans le truc. Mais ça fait un peu ça, là, un âne et une vache, ça fait une licorne, tu vois, c'était un peu ce... Mon cerveau, il comprenait pas trop, pour moi, le jeu. Alchimie, ça s'appelle. Alchimie 2. Mais pro... il y a que de la promo aujourd'hui Ouais. Waouh. J'ai perdu des heures entières euh, sur ce jeu mobile, si vous l'essayez euh... Je précise comme ça, mais on... Ah, pardon Oui, parce qu'elle est un peu loin du chat, je suis obligé de lire. Euh, je suis obligé de, de, de passer à la, à la ligne. Pour pour le 19e siècle Ouais. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en <rire> fait, il y, y a entre 1812 et 1822, on a personne. Et là, on vient d'ouvrir 1810. Donc je fais un saut de ligne un peu. Ok, un peu okay. Gérant, Ok ok ah, En fait ça va tellement vite le début là En fait on fait 1812 1822, 1836 euh, Ouais quand on va tomber sur du 1800 euh, Ça va être chaud Je crois que je vais me laisser masse de, de place en fait Ok Parce que là Là on est parti pour euh, Je crois que je vais prendre 50 ans Comme ça on s'est fait On est parti pour le show 50 ans, je vais mettre 50 ans en dessous, hein, parce que là on est... Oui, euh... c'est comme ça que tu avais fait euh, euh, euh, Ah bon J'avais avais fait un... T'avais fait 50 ans, 1900, 1950, 1950, euh, 1982. Ok, parce que moi j'avais pas la ref Pauvre 1810, se faire tomber dessus comme ça. Bah ouais, on est... Mais pourquoi tu cliques là Il se passe quoi là Mais nique <rire> Interlude. <rire> Pourquoi là il se fait de la sélection comme si c'était sélectionné Bah il a buguette. Ah ça c'est... Est... Ah, bon Qu'est-ce qui se passe Je sais pas si ça se passe. Euh, je, je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. C'est tout cassé. <rire> Euh, la concentration discuter, euh, mais oui mais j'ai euh, croisé à j'ai croisé ton regard de, de, de genre à, entre concentré et déprimé tu vois ah oui mais là, moi j'adore faire ce genre <rire> de choses surtout quoi t'allais les... ça c'est moi ça n'a <rire> <'a> pas marché <rire> <rire> j'en peux plus <rire> pourquoi t'as crié comme ça parce que j'en peux plus parce qu'on se moque de moi en plus avec ma tête <rire> bah oui c'est drôle attends euh, bah quoi vous dire hein, sinon... Euh... Ouais en fait on a 50... on, a 50, euh, on, on doit rajouter une date sauf qu'on a 50 ans qui, euh, qui, fait, qui prend la place de, euh, de 100 ans tout simplement donc en fait le truc c'est qu'il faut que je prenne 50 ans. Je crois que ça sert à être là hein. 52, Sinon si vous avez besoin d'autres projets de d'entreprises de, de, qui marcheront pas vous pouvez me demander mais j'ai plein d'idées donc euh, voilà. La vraie vie de la Startup Nation. Quand même. Ouais. Non, parce que moi ça sert vraiment à rien, c'est juste. Euh... C'est tellement fait au pif du cul du, du pif. Mais il y a ouais. tout... pourquoi il y a tout ça <rire> Ça a pas pris 1950, là, qu'est-ce qui s'est passé Non, mais je crois qu'on était en 1950. Ah, il y a encore une coccinelle, là. Il y en avait aussi, la semaine là, semaine-là. On a des invasions de coccinelles juste le soir. Il y en a comme ça qui volent dans la maison. Bon, après, ça veut dire qu'il euh, qu n'y a pas de pistons. C'est déjà ça. Oui, ça veut dire qu'elles ont froid. Go on propose tout à McFly et Carlito, les investisseurs officiels, les... Ouais, wow. Franchement, je eh, ne sais pas si vous avez vu, Tom Holland, il s'est fait, <rire> fait bomboclade partout le... Euh... Partout le YouTube Game, là, il y a... C'est qui Tom Holland Tom Holland, c'est Spider-Man. Il ah. y a Uncharted qui est sorti. C'est avec lui Oui. J'ai vu sa tête et je me demandais si c'était lui. C'était okay. lui. Et, euh... et en fait, il a... a... y... marche tellement pas le film que je crois qu'ils ont appelé tout le... tout le YouTube Game pour pouvoir faire des... des... Tu vois, appeler des gens à aller voir le film, quoi. <rire> <rire> et sauf que tu te retrouves avec genre des gens que tu jamais vus. Euh, à côté de, de, de où t'aurais dit, ouais, ils ont une stature à être avec des gens qui, étaient, qui, sont, qui, sont, qui traînent à Hollywood, quoi, tu vois. Et c'est assez marrant. Euh, tout, y, en fait, y a, tout le monde a sorti sa photo le même jour. <rire> ce qui est un peu bizarre, aussi. et Le même jour, et euh, en disant, ouais, on a super bien discuté, euh, etc. Il y a Matsu, il euh, y a Carlito, donc de McFly et Carlito. Et euh, justement, ce qui, la, la de, enfin, ce qui est marrant avec la photo de Carlito, avec le niveau de marron euh, que ça peut être, hein. c'est qu'il a. Il a même fait le. La pointe sur lui. Non, c'est McFly j'arrive pas à savoir qui est qui. Est. On s'en fiche un peu, je crois. Mais... Voilà. Et, euh, et que du coup, euh, il a fait la pointe sur McFly et pas sur Tom Holland. Bah, normal. LOL 1810 Oui. Ok. Petit Tom Holland. Euh... On est beaucoup plus. Il y a, y a pas quelqu'un qui a dit que c'était un bon acteur au jour je sais pas... Mais peut-être qu peut que c'est un bon acteur, hein Moi, je, moi, je discute beaucoup avec des, des gens qui sont très fans de ça, mais c'est des petits. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh... Ah Non, c'est parce que j'étais pas sur le bon truc. Il a, il, a, il a essayé de me, me bomboclac, là. Non, mais euh, en fait, ils ont fait Uncharted, c'était une mauvaise idée. Ils se sont dit, on va prendre Tom Holland, parce que ça va ramener des je gens. Salut, Clem, ah, tu pars Ah non, je, je crois que tu pars, mais... euh... <rire> Ils ont fait Uncharted, pourquoi C'est ça non, non mais parce que ont... les jeux ils sont fans et en fait tu vois regarde Non mais ils savaient que ça allait pas marcher, ils ont pris Tom Holland En fait non, c'est Uncharted, je sais pas pourquoi les gens aiment le jeu Parce que moi j'aime bien tu vois Tom Raider mais c'est pas pour autant que j'ai envie de voir 15 millions de films avec Angelina Jolie pour autant tu vois ouais Par contre j'aime bien les derniers films parce que je trouve que ça, ça, ça relance un peu le, le, le game du truc ça, tu vois, Je veux voir si tu vois le côté je suis une raideuse une rideuse de... De, de vélo, euh, ça, ça va jouer un truc, mais je suis pas sûr le, euh, le truc c'est Uncharted, c'est un truc de, de vieux mec tu vois, genre, archéologue blanc tu vois, c'est les, les, vieux, les vieux stéréotypes colons un peu cachés, mmh. tu vois, ni vu ni connu le mec est blindé, il a un frère euh, limite, c est, il est blindé aussi là, c'est Mark Wahlberg et Tom Holland, tu vois T'as pas envie de t'amuser... Enfin, c'est pas marrant... Berg, déjà. Si c'est Mighty Mike, là, le mec qui, fait du, qui faisait du rap à un moment et qui maintenant fait des Transformers, tu sais. Ah ouais, d'accord. Mais il a un peu une tête carrée, oh, une oui, mâchoire carrée, il ressemble à tous les acteurs de Hollywood un peu, non Alors euh, je sais pas, oui, possible. Okay. Bon, En tout cas voilà. Marky Mark, exactement, j'ai dit Mighty Mark. <rire> <'est ça>. Mighty. <rire> Ouais, il faut, mais non, mais il faut sortir les vrais bails hein, sur, sur les gens comme ça. Bon, voilà, on a fait. C'était dur, mais on l'a fait. Donc, du coup, maintenant, on a deux fois. Euh, on a 1800-1850 et 1850-1900. Ouais, bah, euh, qui, Parce qu'on a dû couper again. Il faudrait que tu mettes 1850 en rouge. Mais il faudrait que je mette quoi 1850. 1850 en rouge, parce que t'as mis toutes les dates en rouge, non Ah non, c'est le début Non, j'ai pas fait les 1850 encore. J'ai okay. pas fait euh, là, la séparation. Mais okay, okay. En fait la séparation je le fais pas, je fais entre euh, 1900 et euh, le maximum de l'autre côté. Ok. Voilà. Bon on continue. Hein. Mais on a... Aussi on, a on a pas regardé son travail. À je pense on n'a ah, pas, pas regardé son travail. Ah pardon, on n'a pas regardé son travail. La elle. Ouais. Euh, voilà, elle avait une coiffe et des très grandes épaules. Portrait de la peintre française de Louis ah, non. Elle a des... Elle a, elle a quand même des épaules en, en V, non Enfin, genre... Euh... Non, elle a pas d'épaule, là. Enfin, là, elle, est, elle a une physionomie ouais. très bizarre, là, ouais. Non, mais en fait, y a, je pense qu'il y a un truc, tu vois, genre, où le... la représentation de la féminité, c'est sans épaules, ce genre de truc-là, tu ouais, vois. Ouais, mais là, genre... c'est pas sans épaules, là, c'est... Elle a des bras, euh, déjà, sur le cou, quoi, tu vois. Non, mais peut-être qu'elle a ses épaules. Mais sauf que, euh, déjà, c'est un peu, tu vois, alors, on des épaules en V, elle a pas trop travaillé le dos, t'as vu <rire> Et... Euh... Moi j'ai du mal avec les adaptations cross-média la plupart du temps. Alors un truc basé sur des clichés cinématographiques au cinéma ça doit bien donner. Ouais, mais je pense que ça, ça me fait énormément peur. Mais je pense qu'en fait c'est surtout que. Il, il faut arrêter quoi. Il y a des moments où faut arrêter quoi. Le, le, le troupe du, du, du blanc euh, euh, voleur de. Euh, parce que c'est ça en fait. Pilleur de, de tombe, euh, tu vois. Homme. Tu vois, c'est déjà. C'est déjà compliqué. Euh, alors là, euh, si en plus euh, tu mets euh, des cascades apparemment à la 13 e seconde, il y a déjà une cascade 3D euh, où oh, en ouais. fait tu vois ça pue la 3D oh, oh, oh. Mais après, après, après je regarderai hein, je vous dirai, euh, mais, si vous voulez mon avis cinéma, mais je ferai euh, un pourquoi j'ai raison et vous avez tort mmh. Lol en, en tout cas, euh, c'est un portrait qui a été fait par euh, Louise Desno, son élève Ou euh, pourquoi j'ai tort et vous avez raison <rire> Oui Je voulais dire l'inverse mais oui j'ai entendu Louise, tu veux que je l'ouvre, Louise Mais bon, on l'a déjà, déjà ouvert, je crois. Non, mais je, je, disais, je parlais. Madame Marie-Anne Henriette de Fumel, supérieure générale des dames de l'institution du Saint-Enfant Jésus. Ouais. Bon, je, je pense qu'on va avoir droit au même type que de film que Max Payne, un film basé sur un jeu qui mime déjà tous les troupes cinématographiques. Ça va être complètement hors de top. Et je crois qu'il est sorti mercredi déjà, hein, si t'as envie d'aller le voir. <rire> euh... Mais on peut plus avancer il y que ça. Ah non, ah non ça non bug, ok. Ah c'est bien, ils ont caché les seins. Alors c'est pas vraiment caché hein. ah, si on voit rien. Ah, moi si je zoom, je vois. Hein. Ah, Daphne c'est Chloé. Bah, qu'est-ce que vous faites Daphnis c'est Chloé Et des petites biquettes Et des petites biquettes et un petit chien. Bon il est pas petit, on dirait un petit loup chien. <rire> et les petites biquettes, elles mangent comme ça, euh, en haut du tronc. Normalement ça, ça ressemble à des troncs, Ça okay. l'air cool hein, leur vie. Mm. Mais c'est quoi qu'elle a là dans la main C'est une flûte. Ah. C'est une flûte de... Euh, comment s'appelle C'est Pan qui, qui faisait des flûtes comme ça. Euh, J'allais pas déjà au ciné à Paris. Alors maintenant que j'en ai plus, j'ai accès à ça. Hein. Oui, c'est vrai que t'as plus de VO. Ah, lol. Pensez-vous que je vais y aller. Mais je crois que euh, Quoi que si, tu devais Mais des fois, il y, on... y en a des VO. Il faut juste chercher le bon cinéma. Euh... T'en n'est pas à Paris, qu'est-ce qu'il y a T'en... Un cheveu blanc, non? Non, mais c'est des, des, des bouts de crâne, là. Ça <rire> euh, Louis XV, en face. ça visite, me shame là. en direct, quoi. Ok. Non, mais tu m'as okay. demandé. Okay. ok. On dirait que Excuse le gars, il a. On, tu... on dirait que les, les, les, les morceaux du tableau, il craque, c'est un détourage de tête. Trop bizarre. Le tsarpire premier. Mm -hmm. enfant en visite. La tsar, la tsar. Ok. C'est tout du coup, il a que ça Louis XV, euh... Vieille tête, hein. Mais non, Louis XV, enfant. C'est l'enfant. Ah, c'est l'enfant. Oui. Du... Ah, ok. Mmh. Super. Ah, donc Louis XV, euh, le mec est roi et il se fait porter. Ouais, ah bon ah, un, ah bon C'est un enfant. Il a été appelé araignée, lui aussi. Pourquoi pas lever le loup-papillon Ce serait bien plus mignon <rire> Oh, les blagues, <coughs> les blagues des années 1700. C'est pas, pas ça. C'est la blague des papas. Alors ah non, non, je, je suis sûr que c'est une blague de 1700 enfin. Moi, c'est mon papa. Il disait ça et il disait, il disait, euh, il disait oui. Euh, un, le, un pape est mort. Le second est appelé à régner. À régner. Pourquoi pas libellule Et après, on, on comprenait pas. Et du coup, il le répétait à l'infini jusqu'à ce qu'on comprenne, mais ça vous comprenait pas. Oui, mais oui non, mais d'accord. Mais c'est une blague de 1700. Je Pas 1700. D'accord avec toi, sauf que j'ai jamais habité à Paris. Bon bref, euh, ça parle de chauvitude... Euh... L'alopécie, c'est quoi l'alopécie Après l'alopécie c'est la chauvitude. Mais je ne pas être chauve. Hein. Non, elle a pas de chauve. Euh, louis et bah on a fait. Hein. C'est bon, je pense qu'on peut passer à la suite. Hein. Ah, donc Marie-Virginie euh, n'existe <rire> pas, donc euh, <rire> je rajoute hein, dans le futur hein, quand même. Oh mais arrête de tout casser, toi Pourquoi tu montes sur les tables, au fait Pourquoi tu montes sur la table, vite quoi En ce sautant. Chat ah -ce tu veux que... rester là Ok. Et, <rire> Et Louise a des lights des aussi. Oui mais c'est elle, c'est la. Depuis quand tu restes sur les tables, au fait Non mais depuis quand elle monte comme ça, genre. C'est s'échette parce que tu vas voir qu'elle va les couper. Il oh. y a un micro à côté. Hein. <rire> Je le rappelle comme ça au cas où. Hein. Va t'en, dis-nous. <rire> On va tourner. Donc Louise Adélaïde euh, Dénot. Mais excusez-moi. <rire> madame le chat veuillez veu veu quitter la place. Ah non, tu vas pas me manger s'il te plaît. <rire> Nina, viens. Mais, Allez, viens, viens, viens. Allez, pars. Partez, madame. En plus, t'as vu comment elle l'a Elle est comme ça. Comment Pars, pars. Pars, pars, pars, pars. Allez, viens, viens. viens. viens. viens. viens. viens. Nina, viens Allez Viens Viens Oh la crise quoi oh. <rire> Je te cache toujours son cul mais en fait il se voit jamais... <rire> voilà, reste avec moi. Miaou miaou. Ok, donc Louise Adelaide d'Eno, bah voilà, c'est fait. Ben, il faut l'ajouter ajouter pour euh, Mais je l'ai rajouté dans le peintre. truc c'est ce que je disais ok euh, la vient d'ouvrir voilà, julie filippo chronologie future ok heure du on est euh, on est ah on est sur euh, on est sur la royauté j'ai l'impression parce que ça parle de robespierre Ah. Oh. alors attends on est sur les on est sur les peintres royaux là allez, allez. hop c'est bon tu peux y aller quand tu veux alors Éléonore Duplay, euh, Marie Éléonore Duplay dite Corneli, née en 1768 et décédée à Paris euh, en 1832, est la fille de Maurice Duplay et de Françoise Éléonore Vaugeois qui accueille Maximilien de Robespierre chez eux au 336 rue de Saint-Honoré de 1791 à sa mort en 1794. Ah c'est eux, eux qui, ont, euh, qui ont gardé avant Robespierre et tout avant qu'ils fassent des caps. Maximilien de Robespierre Excusez-moi, bonjour <rire> euh, Biographie Alors, bon, sa vie est peu connue euh, Elle avait un caractère droit et fier D'où son surnom de Cornélie En référence à la mère des Gracques Qu'est-ce que c'est Gracques C'est quoi la mère des Gracques Attends, attends j'avance un peu parce que ça se voyait pas Le nom donné ah, voilà. aux deux frères <rire> Et homme d'état romain, Tiberius, Gracchus, Caeus. Tiberius et Caeus, connus pour leur tentative infructueuse de réformer le système social romain. c'est pourquoi je connais les, les noms Je sais pas, moi. J'ai fait latin, je trucs, crois. Euh... Ça doit être ça. J'ai dû faire latin. Qu'est-ce qui se passe, Mes souhaits, Macron en prison là Oui, parce qu'en fait, euh, il y avait une, un, un problème de, de, de lag potentiel. Et ensuite. Euh, à tes souhaits, mes souhaits en prison, Macron en prison, biographie, nibleur toi, pas changer d'assiette pour fromage, quoi. Quoi <rire> Quoi Pas compris. <rire> on est trop déconnecté, ah, là. Ah, c'est caractère droit et fier, ça doit être ça, ça doit être autre caractère. Le caractère, le fromage, il a du caractère, un truc dans ce style, non Cherche-midi à 14h. Bon, on continue, hein. Préférence <rire> Kaamelott, pardon. Oui, bon, on n'a pas compris. Ok, clairement. Euh... La fatigue, <rire> la Donc, fatigue de moi-même. Hein. Elle étudiait la peinture sous euh, Jean-Baptiste Regnault et son épouse Sophie Regnault. Donc, alors, je suppose que étudier la peinture sous, ça veut dire avec, mais bon. Non, c'est juste en, <rire> en gens, dessous des les... gens. Ils sont utiles. <rire> ils sont les uns sur les autres, les gens. <rire> Quand ils <Et> <rire> gens en dessous. Elle est en dessous. Elle est en dessous du c'est comme les Pichakao, tu sais, les graffeurs qui montent les uns sur les autres, tu vois. il y en a quoi, un quoi, qui est en ouais. dessous et l'autre qui est au-dessus, tu vois. Voilà, elle est peintre française, Sophie Regnaud. <rire> ouais, non, mais trop bizarre, sous. Bon. Euh, et elle se révélait assez douée, mais n'ambitionnait pas d'en faire son métier. Selon mmh. la légende de la famille Duplet, Éléonore serait devenue la fiancée de l'incorruptible pendant son séjour dans sa famille. L'incorruptible, c'est de Robespierre, Rob Rob c'est Robespierre, l'incorruptible. Excusez-moi, l'incorruptible avec un I majuscule, le gars, oui, Parce qu'en fait, le mec, il a... c'était <coughs> son, euh, son pseudo, t'as vu Et genre, où il pouvait pas le corrompre. Non, mais c'est... Robespierre. C'est... Euh, c'est... Quand c'est écrit par quelqu'un, après, les gens, ils y croient. Hein. Mmh. Moi, je sais pas, hein, personne. Je connais pas Robespierre. Ok. À ce sujet, plusieurs opinions s'opposent. À en croire sa sœur, Elisabeth, elle était promise à Maximilien de Robespierre, qui aurait dit à son sujet, âme virile, elle saurait, elle saurait mourir comme elle s'est aimée. Moi, je trouve c'est nul comme... Je n'ai pas compris. <rire> <rire> je comprends plus rien. Moi, ça fait trois heures que je comprends plus rien. Un juré au tribunal révolutionnaire, Joachim Villat, <rire> explique dans un pamphlet thermidorien, euh, qu'il a écrit à Thermidor, les de Thermidor, <rire> Magouasse, c'est ça, non, non Mais oui, mais, <rire> mais c'est nul. Comment tu dis Explique dans un pamphlet de septembre, septembre. Non, mais parce que termidor, c'est en fait, c'est pas à ah, termidor. Ah, termidor, c'est le calendrier. Je crois que c'est ça. Mais Non, termidor, c'est un bail de... du calendrier, oui, mais c'est termidor, c'est la période de termidor. Oui, c'est ça, oui. Mais, mais Psst, du coup, c'est nul. Vu, euh, pamphlet. On est en train de parler. T'as vu depuis tout à l'heure Là, il oh, tu... y a ta tête qui disparaît. Hein. Ok. Parce que moi je trouve c'est nul, hein. un pamphlet terminé de rien. Bon, bref. Euh... Si, si, c'est ça, je crois que c'est un mois, mais je sais plus lequel. Moi je connais pas, il y, a Fructi... Fructidor... Ah, il y avait Fructidor, Messidor. Mais je crois que c'est une saison. Hein. <coughs> bah trois oui, mois, mais quoi. cherche si tu veux. Je crois que c'est une saison. Moi j'ai appris ça quand j'étais à l'école, en... en primaire, je sais pas pourquoi. Non, c'était collège. Moi j'ai appris en primaire le calendrier euh, de ça, là. Moi du calendrier républicain, voilà. D'ailleurs, normalement, on devrait tous, vu qu'on est en République, hein, on devrait tous utiliser encore ces termes. Onzième mois du calendrier euh, républicain français, c'est-à-dire la période allant du 19 au 20 juillet. Quoi 19 ou 20 juillet au 17 ou 18 août. Mais c'est pas le onzième mois, euh, monsieur. Non, mais c'est pas le même calendrier, ah, t'as pas capté. C'est le calendrier républicain, hein, c'est pas le calendrier gréco-romain. Il tirait son nom à la fois de la chaleur tout à fait solaire et terrestre qui embrase l'air de juillet et août. Hein. Le... Oui. Terme... Ah, terme. ah, terme, terme, c'est chaud, thermidor, quoi, oui. d'accord. voilà, les termes. Ok, ok. Les fruits tu vois c'est quand il y a des fruits. Ok, ok. Yeah. Donc, euh, voilà, un pamphlet thermidorien, Kéleonor passait pour sa femme et avait une sorte d'emprise, d'empire sur lui. <rire> un empire sur quelqu'un, je sais pas ce que ça veut dire. C'est une emprise, c'est la même chose. Okay, okay. Tandis que Joseph Soubert-Biel, Biel, raconte qu'on lui répète dans toutes les histoires qu'il était l'amant de la fille du plaid. Est-ce qu'on est qu s'en fout de l'histoire de Robespierre Parce que moi, j'aimerais bien voir le... Tu vois. Ouais ouais. A contrario, le conventionnel Monet écrit dans ses papiers, on s'en va avec. Non mais après, il parle la... de mœurs et tout. La sœur attention. de Robespierre rejette ces affirmations. Ok, donc en fait, le seul bail qu'on sait sur elle, c'est que potentiellement, elle a couché avec Robespierre, quoi. Ouais, ça se trouve, un jour. Peut-être, c'est euh, Robespierre, il l'a rêvé. l'empire le nouveau film écolo. oulala oulala un pamphlet publié après Terminator. les plans de la maison publié par victor rien ça en fait ils ont fait quoi là mais oui mais a-t-elle travaillé bon elle est en manque de ressources je suis désolé il y a rien il y a même pas sa vie elle est pas connue ils ont dit au départ il y a rien bah non, y a rien. Madame, vous êtes, euh, vous êtes euh, euh... juste une potentielle euh, amante de, de Robespierre. Donc, non mais voilà. c'est, c'est... Oh, les, les, les rêves, euh, rêves fiévreux de, euh, des, des Républicains, hein, c'est compliqué. Hein. Parce que c'est ça, en fait. La meuf, ça se trouve, elle était juste peintre, elle a accueilli un mec qui était à, à, à croiser de sa mort, euh, tu sais... Ah, j'avoue, elle a couché... Mais il est mort vieux. Mais il a pas couché... À... Mais on sait même pas s'il a couché avec, wesh pourquoi on de, déjà on se Bah dormi question... dans la même maison, je te jure, il a couché. Hein. Mais, mais non, mais c'est bizarre. Bah quoi. si. Les mecs ils avaient pas d'âme à cette époque hein. <rire> Non mais attends. <rire> attends. Tu dis des phases. <rire> Assume hein. Moi j'assume pas ça. Hein. Non. Oui. Je te conseille de, de t'excuser, <rire> il y a des trucs que tu dis, c'est bizarre quand même. Enfin je sais pas. Bah moi je, je sais, sais pas, j'ai pas, pas vécu au 18e siècle avec Robespierre, j'en sais rien. Euh, du coup... Euh, mais je te, à sorte. cette époque-là, on mariait quand même les filles par intérêt, donc... Euh, oui, non, mais c'est pas, pas, de... pas pour autant que tu peux... Toi, Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas. Le mec, il raconte sa vie en disant, ouais, ça, elle, elle avait une emprise. Le mec, il a rien fait. <rire> je suis désolé. C'est vrai. Il a rien fait. Il Et a rien fait. fait. Tu vois, c'est ça que je te dis. C'est en fait, tu vois, on prête pas à une meuf une histoire alors qu'on euh, ne sait rien du tout, en fait. Tu vois mm. On sait rien du tout. La meuf, elle, elle, elle est peintre, euh, je sais pas, tu vois. Une contraception, ouais les bah mecs, ça... Les mecs euh... pas mais les femmes n'avaient pas de contraception. Non mais euh, tu, tu vois genre c'est pour ça que je dis fais attention à ce que... Je dis, là, enfin je dis fais... tu vois. Je suis désolé de l'avoir dit comme ça mais euh, ouais on peut pas prêter des trucs et raconter toute l'histoire de la meuf en ayant des écrits de mecs qui, qui ont bavé dessus tu vois ce que je veux dire. C'est <rire> pas normal en fait, c'est archi pas normal. Donc je la mets en manque de ressources parce qu'en fait on connaît pas son travail, on connaît rien, on rien de sa vie autre que des mecs qui ont bavé dessus. Donc c'est... Qui ont bavé inintérêt. sur sa potentiel, euh, Oui, même pas sur elle, quoi. Sur non, c'est ça. C'est sur, sur, sur l'effet, l'impression que eux ont mis sur sa représentation euh, vivante d'elle, tu vois. C'est très bizarre. Donc, euh, voilà. Moi, c'est pour ça que je te disais, ouais, fais gaffe. Parce que c'est ça aussi. On a un prisme bizarre avec ça, ce truc. Et c'est pour ça que j'ai dit, ouais, en fait, on commence... Tu vois, au début, tu peux te dire, ouais, il y a peut-être une histoire avec Robespierre, mais à partir du moment où il me dit, ouais, il a écrit ça, après il te dit, ouais, il a écrit ça, il y a un autre gars, il a écrit ça, mais attends, au bout d'un moment, tu vas. Tu... Excusez-moi, bon. ça me excusez vénère. Hein. <rire> ça m'a vénère. C'est écrire sur du vide. Non, mais c'est ça. En fait, tu vois, tu projettes des trucs. C'est un peu. Euh... Tu vois, comme le... on parlait de films tout à l'heure, mais quand tu projettes des trucs sur des, sur des... des... des films en disant, non, mais tu vois, c'était profond sur un truc, alors qu'en fait, le film, il te l'a jamais donné. Pas ce que je veux dire non. Ou pas, okay. <rire> pas J'ai essayé de faire un, un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure mais c'est pas grave. Euh, bon on continue hein, parce que ça m'a blasé. Du coup je l'ai mis en manque de ressources, vous avez dû le voir, je remets la page. Euh, du coup du Duplay, bah en manque de ressources, hein, je suis désolé, je le je mettrai euh, du coup euh, dans le frama aussi, dans la description de YouTube. Et euh, du coup euh, dans, euh, euh, dans comment ça s'appelle euh, bah dans le manque de ressources aussi dans le Discord parce qu'en fait je l'écris aussi dans le Discord si quelqu'un mette un, met un pâte sur la tête c'est ça Le pâte Pour la tendresse Non mais c'est juste en fait ça me c'est En fait en ce moment j'ai l'impression que ça me fatigue ce genre de truc C'est le genre de sujet qui m'énerve beaucoup en ce moment J'avoue Euh, hop, hop Mais en, en même temps, tu vois, quand tu te retrouves avec des, des pages Wikipédia et, Tu vois, genre, c'est... Vous avez dû entendre parler, d'ailleurs, de, de ça C'est, euh, en fait, il euh, y, a, y a des... Il euh, y, y a des gens qui ont écrit les pages Wikipédia Et tu vois, les mecs, ils se sont dit, ouais, bon On la connaît pas, on connaît son blaze, euh, On va écrire tout ce qu'on a sur elle euh, mais euh, mais voilà quoi et si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé récemment sur Wikipédia et sur les, les pages discussions et le et aussi la manière dont, euh, dont ça se passe sur Wikipédia il y a un article de Numérama qui est sorti non euh, c'était pas du tout BFM je crois que c'est Numérama euh... parce que c'est euh, clairement pas de BFM je crois Euh, non, c'est peut-être ça, alors, du coup. Il y a un article qui est sorti, bon, j'ai accepté. Mais... Euh... Voilà, il y a... Sur le fait que, en fait, Wikipédia s'est fait, euh, fait bien attaquer par... Euh, par... Euh, par euh, le, la, la grosse campagne de, de Zemmour, et en ce moment, en fait, c'est le, le, le, la campagne politique qui est en train de se dérouler aussi, il n'y a pas que Zemmour. Sur internet, on avait déjà parlé de Pécresse, mais en fait là, ils sont en train de se, sont en train de se battre dans les, dans les trucs de discussion. Euh, voilà. On reste, un peu, on reste un peu là, à regarder ce genre de choses-là. C'est euh, des fois chiant. Bon, bref. J'ai dérivé. Je vous laisse, euh, madame... Non, Sophie, ah, Sophie Régnon, on l'a fait la prochaine fois. Ah oui, d'accord. C'était Sophie Rude qui restait. Bref. Ouais. Alors, Sophie Rude. Elle est née Sophie Fré Frémier le 16 juin 1797 à Dijon. Et elle est morte le 4 décembre 1867 à Paris. Et c'est une artiste peintre française. Elle est l'épouse du sculpteur François Rude. Alors, Sophie Frémier naît rue des Forges à Dijon où son père Louis, -Louis Frémier mécène et ardent bonapartiste et contrôleur des impôts. Euh, tu peux déjà avancer. Hein. Sa mère, Thérèse Sophie Monnier, est issue d'une famille d'artistes. Le grand-père maternel de Sophie Frémier, le graveur Louis Gabriel Monnier, sera le premier conservateur du musée des beaux-arts de Dijon. La jeune fille reçoit des cours d'Anatole Desvosges, euh, fils d'un ami de son père et fondateur de l'école de dessin de Dijon. Des Vosges est un ancien élève de Jacques-Louis-David et transmet à son élève le style néoclassique du maître. Louis Frémiet prend sous sa protection un jeune inconnu, François Rude, élève de François des Vosges. Après la chute du Premier Empire et le retour des Bourbons en 1815, la famille Frémiet, comme nombre des, des bonapartistes, quitte la France pour s'installer à Bruxelles, du Royaume-Uni des Pays-Bas, nouvellement créé. Bruxelles du Royaume-Uni des Pays-Bas. Ça faisait partie du Royaume-Uni des Pays-Bas avant. Oui, oui, parce qu'il y avait eu la liaison Norvège-Suède, je sais pas quoi, à un moment. Attends, Norvège-Suède, et c'est quoi le dernier C'est Laponie il a pas un truc. Je sais pas, tu peux mettre, si tu mets sur Royaume-Uni des Pays-Bas, je pense que tu peux voir ce qu'il y avait dedans. Norvège-Suède, il y en a une dernière, je sais plus. Euh, Hollande ? Là-haut, là Royaume-Uni des Pays-Bas, c'est Hollande, je crois. Ah, la Belgique aussi. Ouais, c'est ça. Hollande, Belgique, der euh, je sais pas. Euh, bon, attends, on va regarder parce que c'est intéressant ça. Qui c'est qu'il y avait dedans Pays-Bas, Pays-Bas du Sud. Il y avait Luxembourg aussi, apparemment. Les, euh, les Néerlandais, donc les Hollandais. Ouais, mais c'est juste ça. Ouais, Pays-Bas, Belgique, euh, Luxembourg, duché de Limbourg, je sais pas ce que c'est le duché de Limbourg, okay. Donc, Sophie Frémier poursuit ses études artistiques sous la direction d'un autre exilé. Alors, attends, attends, attends, parce que tu dis souvent « donc », mais je dis aussi souvent « donc ».« Soyez respectueux avec nos tics de langage, merci, s'il vous plaît » Vas-y. Tu peux continuer. <rire> Et Sophie alors Frémier poursuit ses <rire> études artistiques sous la direction d'un autre exilé, maître de son premier professeur, Jacques-Louis David. Elle exécute notamment des copies d'après le maître, tout en exposant ses propres œuvres à Bruxelles, en 1818 et à Anvers. Donc, 19... 1818. Première, ses propres œuvres, l'exposé ses propres œuvres. En 1820, la, euh, la Belle Antia remporte le concours de l'Académie royale des Beaux-Arts de Gand. Le 25 juillet 1821, elle épouse l'ancien protégé de son père, le sculpteur François Rude. Le couple n'aura qu'un seul enfant, Amédée, mort en 1830. Vous faites pas la blague de Amédée, s'il vous plaît, merci. Sophie Rude euh, est à cette époque une artiste en vogue qui obtient de nombreuses commandes, notamment pour l'ancien palais royal de Terwuren. Ses œuvres ont disparu dans l'incendie qui détruisit le château. Elle travaille dans un style néoclassique, tirant principalement ses sujets de la mythologie, même si elle produit également un petit nombre d'œuvres d'inspiration religieuse. Son atelier est fréquenté par des artistes comme Adèle kindst ouais, encore, euh, Franchement, on, on tombe sur des artistes là, qui nous donnent beaucoup d'artistes. Hein. En 1826, la famille Rude vient s'installer à Paris et ouvre un atelier Rude d'Enfer pour enseigner leur art respectif. Sophie Rude entame une nouvelle carrière de peintre d'histoire, elle sert de modèle à son époux, notamment pour la figure de la victoire du célèbre haut-relief ouais. du Départ des Volontaires de 1792 sur un des quatre pieds, pieds droits de l'Arc de Triomphe de l'étoile. Après la mort de son mari en 1855, Sophie Rude se consacre à exposer et à faire connaître l'œuvre de celui-ci. En 1839, le couple adopte Martine-Henriette-Victorine, der hert nièce orpheline de Sophie Rude, qui pose pour plusieurs de leurs œuvres, future épouse de leur neveu Paul Cabet. Après, il y a que... Ah Donc là, c'est le portrait. Tu regardes les portraits maintenant Non, mais je sais pas. Portrait de François Rude. Paul Cabet, buste de Sophie. Buste de Sophie Rude, ok. Buste de Martine Cabet. Rue Henri Barbus, à Paris. Précédemment Rue d'Enfer. Ah voilà, son œuvre. Sophie Rude commence sa carrière dans la peinture d'histoire et les scènes mythologiques avant de se consacrer presque exclusivement aux portraits. À partir de 1840, tant euh, de ses proches et amis, tant pour ses proches et amis que pour les, des commandes. Le musée des beaux-arts de Dijon conserve une collection de portraits peints par Sophie Frémier dont les portraits de Louis Frémiet, vers 1820, et son fils Amédée, et sa sœur Victorine van der Herth, née Frémiet, de son neveu Jean-Baptiste Louis van der Herth, de Paul Cabet, époux de sa nièce Martine, de François Rude, ainsi qu'un autre portrait. Donc là, il y a ces tableaux dans les collections publiques, donc il y en a pas mal à Dijon. Il y a la majorité, je pense, à Dijon, même. Il y a peut-être un musée à son nom Non, je pense pas. À Grès. À Paris, au musée du Louvre aussi. Mmh. C'est très coloré, hein, cette fois-ci. Ouais. Portrait de Victorine Frémier, sœur d'artiste. La Duchesse de Bourgogne arrêtée aux portes de Bruges. marie Mathieuze, Madame Julien François Bertrand de la Cher. Euh, un peu même genre de... Je ah oui, sais pas, des des pas si c'est le fait de... Tu vois, genre de le mettre en, en coupe droite là, tu j'suis vois. C'est un peu ça peut-être aussi. Mm. Bon, c'est bien. Donc, on a la date aussi. Ouais, mais je me souviens plus. 1818. Euh, 1818, ok. Ça va, t'es pas trop fatigué Si, je suis au bout de ma carrière. Oh, de, mais non De, de toutes choses. Il te restera encore plein Je sais pas, 1818. Hein. Ouais, J'ai bien, bien fait, fait une place J'ai bien fait de faire ça, hein, parce que sinon, j'aurais dû le faire deux fois. Ça m'aura bien cassé euh, les dents. Alors, je relève plus vos blagues. Hein. À la fin, je vais, je vais mettre euh, « Abonné euh... ». Pourquoi mon vrai prénom, c'est Pierre Non, mais essayez pas de chercher. La carrière de Pierre, d'accord. Essayez essaye pas de chercher je vais, je, vais, je vais mettre euh, le chat en abonné only vu qu'il n'y a pas d'affiliation. Vous, vous, oh. vous allez comprendre la vraie vie. Hein, et, vu chat fermé. Y a, et vu qu'il n'y a même pas la possibilité de s'abonner en plus. Chat fermé direct, voilà. Pas d'affiliation, pas d'abonnement. Personne. Ouf. La vieille menace. <rire> ah non mais là, vous avez abusé sur le nombre de blagues que vous avez fait en, en enchaîné. Bah ouais mais après on aura personne sur le chat. Non mais ça c'est pour la blague. Mais le truc c'est que là, le, le pire c'était le jonc. Parce qu'à chaque fois que tu disais donc, il y avait un jonc. Pourquoi un jonc, ah, jonc. Euh, Comme jonc, tu vois le terme jonc. Après voilà, il y a, y a eu donc, j'attends le donc, et après il y avait euh, voilà. Mais du coup il y a eu un jonc, ça, ça fait onc dans ton truc. Non. Ouais je comprends jonc, le terme, donc, tu vois donc, tu mets un j à la place. Je, je vais pas expliquer toutes les blagues non plus nulles qu'il qu y a eu. Voilà. Ah. Sachant qu'elle disait Dijon, tu vois Dijon, mmh. mais dès qu'elle disait Dijon, voilà. Ça. Donc euh, j'avais compris moi, Jon, avec Donc. Mais ok. C'était le même genre de blague. Donc, ça, ça en faisait beaucoup, en fait, au bout d'un moment. Je, je pense que par trois, c'est bien. Moi, j'avoue que j'ai de la patience. Après, à partir de trois, j'en ai plus. <rire> j'avoue que euh, moi, c'est compliqué. Hein. La, la patience et moi, euh, c'est compliqué. Bon, c'était 1810, c'est ça 1812 18 18. 18. 18. 18. J'avoue. J'avoue, mais je vais pas mettre ça dans, le, dans, le, dans les règles. Ne ratez pas plus. <rire> ne ratez pas plus. Ouf, j'ai arrêté à 3. <rire> c'est ça. <rire> non, ouais, ouais je vais pas mettre dans le truc, euh, j'ai une, une patience limitée à 3, quoi. Tolérance de 3 blagues. <rire> ah ouais, non, non, non, mais en fait, moi, j'aime bien les blagues. Mais le truc, c'est que, genre, euh, toi genre quand c'est enchaîné et que moi, je peux pas trop, en plus, tu vois, je peux pas t'empêcher te, de lire à ce moment-là, tu vois. Ou répéter, donc, euh, ou, ou répéter la même chose à chaque fois que Ou répéter, je dis, quoi. ouais, donc, ouais, ça, ça, ça, ça paraît bizarre. Là, j'étais un peu mal à l'aise, quoi. Euh, avec son chat, son chat, c'est comme un jeune parent. Il compte jusqu'à 3 et après, il se fâche. Non, je suis pas à ce point-là, quand même. Je suis pas à ce point-là quand même. Je, je me fâche pas et tout. La, la dernière fois où je me suis fâché, je m'en veux encore. C'était dimanche dernier. Donc, euh... Tu t'es fâché dimanche? Bah ouais, ça m'a fâché le jeu. Ah le jeu. Mais en fait, ça s'est vu. En fait, que en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Euh, j'en pouvais plus. Mais euh, j'aurais dû m'arrêter. En fait, vraiment. Je, je voulais absolument finir parce qu'on était à la fin et que je. Et tu sais comment je suis avec les choses que j'ai envie de finir. Mais le truc, c'est en fait, j'aurais dû m'arrêter. Je pense que je, je pense que réellement que j'aurais dû m'arrêter parce que j'ai je me suis en fait c'est un souhait. Faisais... C'est quand on revoit tout là le truc que tu m'as montré. Ouais c'est quand, euh, quand, on, quand on se retrouve face à face à, à tout le même, jeu en fait. <rire> non face à tout le jeu mec tout le mec, ouais tout, tout le monde te braque c'est trop bizarre en fait j'ai pas envie d'être agressé quoi. Ouais c'était ouais j'étais gavé vraiment et ça m'a frustré en fait dans le jeu j'aurais préféré que ça se finisse un peu cool quoi. Mais bon. Euh, du coup, euh, du coup euh, je, vais, je vais plus m'amuser euh, dimanche. Voilà. Mm. J'ai préféré, euh, plutôt que d'avoir un truc un peu en fond, avec un sujet en fond, etc., j'ai préféré me dire, bon, là, on va essayer de s'amuser, un petit peu. Ok. Et je pense que c'est ça aussi, c'était entre Eastward et Enchaîner Life is Strange, je pense que j'aurais dû faire une pause entre-temps en jouant à un jeu euh, qui me plaît, euh, un peu. Pas qui me plaît, mais euh, le gameplay me plaît. Mm. C'était Life is Strange. Mais euh, je suis désolé, hein, parce que je sais que un, les gens apprécient tout le jeu, mais euh, je crois que je suis vraiment pas la cible où il y a un truc qui se passe pas pour moi. Quand même. Euh... Faut que je... Moi je pense que je vais tester quand même le 2 ou uh, Before the Storm jusqu'à la fin. Before the Storm, je sais même pas, parce qu'en fait, euh, retrouver commencé, des personnages... moi ouais. ouais, j'avais déjà commencé et j'avais déjà arrêté. T'avais déjà arrêté en, fait. euh, en rageant donc... Euh... Ouais, mais je pense que Before the Storm, c'est dead. Mais euh, par contre, peut-être le 2 pour voir ce... qui sont les nouveaux personnages. Mais euh, je sais pas si le gameplay me plairait encore. Parce que c'est le gameplay, en fait, manière... euh, Donc Sophie Rude, on l'a faite. Est-ce que vous voulez qu'on regarde euh, d'autres œuvres ou non On l'a déjà fait, là. C'est bon. On a vu. Oui, on a vu. Donc euh, je, je mets euh, du côté de. Euh, j'ai oublié de l'enlever du truc. Attendez, j'ai oublié de l'enlever de, de des favoris. Mmh. J'avais pas vu que t'étais énervé. Ah bah c'est très gentil de ta part, t'es très gentil. Mmh. Non. non mais il y a des. Non mais en fait, tu vois genre. En fait, c'est ça qui m'a, je pense, le plus frustré. Je dirais que c'est plus frustré. C'est que le jeu a commencé à me plaire. <rire> c'est surtout ça. C'était long, mais ça a commencé à me plaire. Et en fait, le truc, c'est que à partir du moment où ça a commencé à me plaire, et je me suis dit « Ouais, on va enfin avoir un truc, on va pouvoir un peu faire quelque chose, tu vois ?» Et pas se faire limiter euh, par, euh, par je sais pas quoi. Et en fait, le truc, c'est que non. Jusqu'à la fin, tu vois, c'est genre « Non, tu ne peux rien faire, strictement. » Tu peux pas... Après, je peux comprendre que c'est le... le... Wow, et Tu m'as fait archi peur! Euh... Non, ah, oui, d'accord, le chat, d'accord. Euh, je peux comprendre que le, le jeu te, te veut comme ça et tout, mais. Euh... Mais euh, ouais, il y a. a un... Je sais pas. Moi, j'ai trouvé, trouvé, trouvé ça très frustrant, en fait. Tu ranges euh, range Adèle dans euh, Chronologie Future et je ferme! Parce qu'on, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, vu que t'es dead. Ah, bah, moi, je suis dead depuis, depuis le début de la semaine, hein, donc tu sais, ça. Mmh. Ça, ça ne change pas! Et on finit de plus en plus tôt. Non. On vient de 2h38, hein. ça fait une heure moins. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas le chat euh, qui, qui, qui réagit beaucoup, là, il faudrait. Parce non, ouais, que ouais, quand, ouais, on fait plus longtemps, quand on fait plus longtemps, c'est quand on se perd aussi très long très longtemps, hein, en général. Mais là, on n'a même pas fait une heure, je crois. Attends, je regarde. Si. Déjà. 1h30, oh, oui, Merci. ouais, si, c'est bon. Oui, on, en ce moment, on est efficace. Ça fait deux, ça fait deux fois ou trois fois qu'on est un peu efficace. La, la semaine dernière, aussi on a fait un peu un truc. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait euh... Attends, je regarde, parce qu'elle s'est griffée. Hein. Arrête de te griffer tes jambes, là. Euh... Le jeu, il dit, fais ce que tu veux, tu es libre, et en fait, tu n'as que deux fins. ouais bah, Ah, il n'y a vraiment que deux fins. Je hein. ah. pense qu'il y a plus de choix. Bon voilà, du coup j'ai pas regardé moi la fin. J'ai regardé les timelines parce qu'en en fait je voulais essayer de comprendre des trucs, mais sinon, euh, voilà. On regardera euh, si vous voulez dimanche parce que c'est plus dimanche qu'il faut en parler. Euh, voilà, bon on fait un petit récap juste de ce qu'on a vu, qui qu'on a vu, comme ça c'est fait. Allez. J'écris le récap. Euh, et on a fait le tour de la... On a fait la boucle de la, de la musique de Stud Life, donc 1h25. Euh, et 5 minutes, c'est fait Allez la fin. Ah, exactement. C'est la fin. Le 2, il y a genre 4 fins, avec des variantes, ça en fait 9 ou 10, je crois, au total. Ouais, après, c'est pas l'histoire de la fin, c'est... Est-ce que à chaque choix, on peut avoir 4 ou 9, euh, tu vois ai ouais, mais le après, nom. le truc, c'est qu'il y a des gens qui programment les jeux, quand même, donc hein, qu il faut... Euh... Non, mais je sais, mais c'est... En tu fait, en surtout... Soit, quoi, il, sur... il fait, je pense qu'au bout d'un moment, ils, même, ils veulent ouvrir, ouvrir, ouvrir, et au bout d'un moment, en fait, c'est tellement long. Il doit mais finir je le peux... jeu, en fait, C'est pas l'histoire du choix non plus qui est important, je pense que c'est le fait de, de, de voir de l'incidence. Moi j'ai repensé là aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que c'est pas encore ce que j'avais déjà reproché au moment de la bombe, parce qu'il y a une bombe à un moment où tu on te donne à construire, et que je me dis ouais mais en tant que personne, est-ce que tu as envie de savoir et faire une bombe, tu vois non. Et, Avec des produits chimiques et tout. Et je me suis dit, ouais mais en fait c'est ça, il y a un truc, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir du mal, c'est parce qu'en fait, les personnages n'ont pas conscience d'eux-mêmes. En fait, ils n'ont pas conscience, tu vois, d'être un personnage. Qui qui et j'en ai parlé avec Ella euh, tout à l'heure, sur son chat. Je pense que le problème, c'est que tu, quand tu écris des personnages, tu n'écris pas que la backstory, tu écris aussi comment ils interagissent entre eux. Et c'est pour ça qu'il y avait Maxine et Chloé qui fonctionnent bien, parce qu'elles interagissent bien ensemble, mais avec tout le reste, c'est catastrophique en fait. Quand tu te retrouves avec d'autres euh, etc, c'est compliqué. Et à la fin, en fait, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus euh... personne. Euh, et du coup, tu, tu reconnais plus les personnages. Il y a des moments où tu te retrouves avec euh, Warren, par exemple, il n'y a aucun sens à la fin. Mais bon, c'est euh, c'est mon avis. Mais après, c'est aucun sens selon moi. Je rappelle. Euh, voilà. Euh, du coup, nous serons à faire. Récapitulatif, on a fait qui donc je vais aller chercher du côté de Twitter, parce que je ne me rappelle plus des noms. Euh, on avait commencé... Oh, oui, c'est le... ça, en plus il y a les standards améri américains Il y a ça aussi. Donc, première artiste, Angelica Kaufmann. Donc, en 1800, euh, il me semble... 1700, c'était 1763, voilà. Parce que là, on va tourner autour de 1700-1800. Angelica Kaufman en 1763. Ouais. Louise Hersan en 1810. Et ensuite, Sophie Rude, du coup, qui est en 1818, juste à côté. Mm. Et en fait, on les a trouvés... Bon, je pense que Sophie Rude et est, est clairement Louise Ersan, c'est ouais, grâce ouais, à une liaison qu'on qu a dû les trouver ensemble en même temps. Euh, par contre, ouais, euh, Angelica Kaufman, je ne suis pas sûr. Voilà, voilà, bon, on en a fait que trois. Euh, je peux vous envoyer vite fait le, le, la vidéo aussi, parce que je pourrais vous montrer la, la super vidéo que j'ai faite, la petite miniature, parce que toi, tu l'as pas vu. Montrer la, la miniature mmh. de la de l'épisode la, 19. Attends, on a 32 abonnés sur. Euh, ça augmente chaque seconde, hein, dis donc. Ah ouais Pas mal, hein. Alors je vous montre parce qu'en en fait, la, la semaine dernière, on avait euh, trois artistes, mais il y avait des manques de ressources. Et là, là je vous le montre aussi parce qu'il y a une raison hein, pour que je vous montre ça. Euh, hop Non, il veut toujours pas. Non. Voilà. Donc je vous montre là. Donc là il y a tr les trois artistes, c'est euh, Irene. Euh, comment, comment ça s'appelle euh, Cor Correda. Codreano. Il y avait Hélène Lane sur la même photo. Donc les trois euh, photos en noir et blanc. Mmh. C'est euh, trois photos d'artistes qu'on a trouvé la, la semaine dernière. Et en fait, il y a Am Amelia Amalia ou... Euh, Linda, non, Linda Waring, c'est la dame au fond, là, en, en, en ocre. Et euh, Mildred Ann Butler, qui est tout à droite. Et je crois que c'est Anna Baccherini-Piatoli qui est sur le côté aussi. Donc du coup, en fait, il y a deux... Euh, c'est pour ça que je précise que je vous montre mmh. ça aussi. C'est qu'il y a deux manques de ressources, donc deux femmes artistes en manque de ressources dans la... Dans la... Dans la miniature, mais... Parce que dans la photo, elles étaient toutes les trois ensemble. Et je pense que c'était intéressant quand même de mettre les trois ensemble. Ok, ok. Et on a fait que 1h40 la semaine dernière aussi. Ouais. Et si tu regardes. 2h44, tu regardes, il y a des moments. Non mais cette période, on fait beaucoup du 2h en ce moment. Mais c'est toi pchit C'est toi Mia En soi c'est pas mal 2h en vrai. Je vais faire ça, je vais mettre directement là prendre le partage euh, non mais pas caca de je clique tout le temps à côté là voilà bon il y a le tout est en live hein, je vous balance le lien comme ça euh, si vous voulez aller voir euh, tout de suite pour ceux celles qui n'étaient pas là euh, la semaine dernière hop il y a zéro vue bien sûr bah oui bien entendu euh, ouais. on, nous on vise euh, le zéro vue vous, vous connaissez euh, les les bails, les beaux euh, les bails beaux. voilà voilà Bon, du coup, on se dit au revoir, je pense. Je vais regarder qui a en live, mais je pense que ça va être plus un host qu'un raid. Ce sera un host raid. C'est pour faire genre, on raid, mais on est on est deux. Et en fait, on host plus. C'est parce qu'il n'y a pas Petit Cancanou pour vous aider à vous égarer sur des trucs intelligents. Mais oui, en plus, Petit Cancan, elle n'est pas passée était fatiguée, hein. Alors, qui, qui c'est qui est... Alors, qu'est-ce que vous voulez voir du jeu Il y a de l'art, il y a Terrestrine qui fait du croquis. Bah voilà, on va faire, on va voir Terrestrine, Ça fait longtemps en plus. Terrestrine. On enchaîne avec de l'art. C'est des croquis, donc euh, c'est cool. Euh... Et, euh... Et en plus, je crois que c'est des croquis de Sky euh, le jeu. Donc du coup, euh, si vous euh, les appréciez euh, Sky le jeu, moi j'ai... Ça, il y a des petits relents, euh, des petits repassages de, du jeu, parce que euh, terrestre m'avait donné envie de jouer au jeu. Donc du coup le truc c'est voilà, on, euh, je vous envoie là-bas, mmh. mais euh, on y va, euh, à plus. Merci euh... d'être venu, d'être resté avec nous. Alors la chaîne est destinée à un public adulte, euh, le, et le chat est réservé aux followers et aux abonnés, je pense que normalement ça devrait aller pour les personnes qui sont dans le chat. En tout cas, merci d'avoir été là, c'est cool. Merci, euh, merci, Du coup, on se retrouve euh, jeudi prochain pour Chronologie des Femmes Artistes oui, 21. Avec, avec Nibler Nibbler. Et, euh, et dimanche, euh, sur Gâteau Roboto, euh, un chat et un robot mélangés euh, en jouant à du Metroid-like, du Roguelike like Metroid Prime. Enfin, vous connaissez le jeu. See you. À plus. Ciao. Et oui, plein de cœurs, bien entendu. Euh, on va envoyer des cœurs. Euh, je vais envoyer des cœurs des cœurs des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, Voilà. À plus. Ciao.